Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous à notre culte du dimanche à la Nouvelle Jérusalem à Londres. C'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble à la fois en présentiel et connecté. On essaye de faire de notre mieux pour que tout le monde soit euh, au même niveau et que nous commencions ensemble. Euh, Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et lire ensemble le psaume 24 avant de commencer notre culte de célébration, d'adoration de notre Dieu. Le psaume 24, le psaume 24, le psaume 24, le psaume 24. Si nous l'avons trouvé ensemble, la Bible dit, « C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tous ceux qui s'y trouvent, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car c'est lui qui la fonde sur les mers et qui l'installe sur les fleuves, qui montera la montagne du Seigneur, qui se tiendra debout dans son sanctuaire, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui te recherchent, tel est Jacob. Porte élevez vos linteaux, élevez-vous portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire Le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros de la guerre. Porte élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire L'éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Alléluia Amen. Alléluia L'éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. C'est lui le roi tout-puissant et glorieux. Amen. Amen. Nous allons prier comme dans nos bonnes habitudes, 25 fois Jésus est Seigneur, avant d'entrer de pleinement dans notre culte du jour. Une, deux, trois. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.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 Que Jésus remplisse son Église, que Jésus remplisse son temple, que Jésus remplisse son peuple, que l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre, que la mouvement du Saint-Esprit soit à l'œuvre, et que le signes, de prodiges et de miracles s'opèrent tout le long de ce culte, ô oh Dieu. Merci de libérer nos cœurs. D'entrer pleinement dans l'adoration, dans la célébration de ta personne, de ta souveraineté, de ta grandeur et de ton autorité. Amen. Nous avons ainsi prié, Seigneur. Amen, Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Nous allons chanter un cantique pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée en ce jour de pouvoir vous retrouver. Amen. D'être yes. en vie. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. notre Dieu encore ce matin, oh combien il est digne de nous, combien il est digne d'être élevé, combien il est digne d'être loué. Nous prenons nos bouches ensemble et remercions notre Dieu, pour notre Dieu, oh Seigneur mon Dieu. Ce matin encore, je viens te louer. Ce matin encore, je viens te louer, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es celui qui est digne d'être loué, digne d'être élevé. Digne, Seigneur mon Dieu, d'être chanté, digne d'être exalté, ô Yahweh. Nous comme de toi, sans place de toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu, celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ce matin encore, nous voulons te louer. Ce matin encore, nous voulons t'adorer, ô Seigneur. Sois élevé, au-dessus de tout. Sois élevé encore ce matin au-dessus de tout. Toi, toi, sois élevé au-dessus de tout, Jésus. Toi qui es le roi, des rois, toi, toi, toi qui est notre toi, es notre maître. Toi qui es le, le Seigneur des Seigneurs. voulons porter le nous voulons exalter ton salut. Nous voulons proclamer qu'il n'y a point d'autre Dieu en ce lieu que toi, Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu en ce lieu que toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, le roi de Christ. Gloire à toi, le tout-puissant. Le Dieu majesté. Tu es le roi du <Sophia> roi. Tu es l'unique à part De toucher, de sans toi libre de restaurer, de tôt, emploi, sans toi libre d'élever, sans, sans toi libre de nous enseigner, sans toi libre de nous convaincre encore, sans toi libre au oh, Saint-Esprit de, de, oh, Saint de Dieu, à nos de nous, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous, bien encore ce matin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Mais... Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit je de vous descendez. Descend. Salut Jésus. Jésus, le monde entier. Oh Dieu, merci de saturer encore nos vies, oh Dieu, merci de donner des réponses précises, oh Dieu, merci de restaurer la vie des uns des autres, merci de donner, Seigneur, de voir un souffle nouveau, une espérance nouvelle, une joie nouvelle, une restauration nouvelle, une dynamique nouvelle, une espérance nouvelle, oh Dieu, tu es le Dieu qui attire ton peuple, ô oh Dieu, afin de leur faire du bien, ô oh Dieu, afin de donner des dons, ô oh Dieu de gloire. Que l'onction de ta présence au milieu de nous puisse briser les jougs, ô oh Dieu, puisse briser les jougs, ô oh Dieu, toute forme de limitation. Toute forme de limitation, ô oh Dieu. Sois le maître en ce culte, ô oh Dieu. Continue de diriger toute chose, comme tu l'as commencé dans la louange et l'adoration, ô oh Dieu. Continue avec nous dans l'annonce de ta parole, ô oh Dieu. Que le feu de ta présence, ô oh Dieu de gloire, soit à l'œuvre, ô oh Seigneur. Soit à l'œuvre, ô oh Seigneur. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen, amen. amen. amen. amen. Bonjour, bien-aimés du Seigneur.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 en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, Amen, Amen. Si également nous pouvons prendre Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, du premier verset au 17e verset, comme dans nos bonnes habitudes. Exode chapitre 20, verset 1 à 17, nous allons lire la loi, le commandement de l'Éternel.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 ni son beurre, ni son âme ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Bonjour bien-aimés du Seigneur, merci à vous pour nous asseoir. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble dans notre culte du dimanche et bien entendu aussi à tous nos autres cultes de semaine. Comme vous le savez, les choses avancent petit à petit. Nous nous rapprochons de la semaine de dédicace et de consécration euh, pastorale qui se tiendra ici même à la Nouvelle-Jérusalem à London dans notre salle en présentiel et de façon connectée. L'affiche vous l'avez déjà en tout cas aperçu ou vue euh, sur l'écran et également dans les réseaux sociaux. Donc nous en parlerons tout à l'heure vers la fin et aussi lors euh, de la réunion. Mais anticipativement. Nous, vraiment, nous encourageons chacun d'entre nous à être présent euh, au séminaire qui se tiendra ici le mercredi 3, le jeudi 4, le vendredi 5 novembre de 19h à 21h et ainsi que la dédicace et la consécration le samedi 6 novembre à partir de 16h jusqu'à 21h. Hier, on avait notre pastoral du mois chaque dernier mois. Nous avons la pastorale de tous les pasteurs de l'Église de Dieu en Belgique avec notre surveillant national, le bishop Jean. Donc, il nous a encore laissé la parole pour parler et inviter encore vivement tous nos pasteurs. Il y a un bon lot de, de serviteurs de Dieu qui, sera présente, qui seront présents. Et le pasteur, le bishop lui-même, il sera présent. Donc, c'est vraiment un séminaire d'impactation. Quand on reçoit euh, un surveillant national dans une église, c'est vraiment euh, un honneur, une faveur que Dieu nous donne. Mmh. Et pour la petite histoire, le, le surveillant national de l'église de Dieu a pris ses fonctions l'année passée et nous sommes la première église, la première église que, euh, qui va démarrer sous ses auspices. Donc ça veut dire qu'à la fois il y a une partie émotionnelle qui est très fortement impliquée, donc il y a tout son être qui est fortement présent et il ne peut que venir pour déverser quelque chose de puissant et de glorieux. Depuis que l'Église de Dieu existe ici, on a eu le premier surveillant national ici en Belgique propre, l'évêque Martin. Il a fait plus de 20 ans de ministère. Il y a des églises de la Nouvelle-Jérusalem qui n'ont jamais eu l'occasion de le voir dans leur église. Parce que les églises étaient tellement nombreuses qui ne pouvait pas se déplacer dans chaque église étant aussi pasteur d'une église locale. Donc c'est vraiment une faveur, une grâce lorsque l'on reçoit un surveillant national. C'est l'occasion aussi pour vous d'aspirer à la prière aussi. Si vous avez un besoin de prière, vous pouvez aussi vous avancer pour prier pour vous. Et je veux demander aussi dans ce sens-là, parce que comme vous le savez, il y a autorité et autorité. « Je suis une autorité, mais j'opère dans ma dimension ». Lui, c'est un surveillant national, il opère dans une autre dimension. Alléluia Amen. Autant il vient pour me bénir, bénir le couple et la dédicace de l'église, il vient aussi pour impacter aussi la vie de serviteurs, des servants de Dieu et la vie du peuple de Dieu. Amen C'est extrêmement important. Voyez-vous, je me rappelle, en 2019, lorsque l'évêque Martin Moutchedele est décédé, il y a, au niveau de l'Église de Dieu dont nous faisons partie, nous avons notre siège qui se trouve en Cleveland, Tennessee, aux États-Unis. L'Église de Dieu existe depuis 1886. Elle est présente dans plus de 180 pays. Et au niveau mondial, nous avons celui qu'on appelle le General Overseas, le surveillant mondial de toutes les Églises de Dieu dans le monde. Cet homme-là, il ne se déplace pas partout parce qu'il a une fonction tellement énorme. Le siège de l'Église de Dieu à tennessee Cleveland, ça peut être comme, euh, euh, ça peut être comme le un quart de Londres. Le un quart de l'Andenne. On appelle ça le Vatican. C'est comme notre Vatican. Donc c'est un homme qui rencontre des chefs d'État. Il a été dernièrement même parmi le conseil de, de 70 pasteurs qui ont euh, encadré à un moment donné le président Trump. Il en faisait partie. Donc c'est une institution qui est hautement respectée aux États-Unis et dans le monde. Il ne se déplace pas n'importe comment. En Belgique, depuis que l'Église de Dieu est établie en Belgique, d'après les annales, un surveillant national en fonction ne venu que deux fois. La première fois, c'était au début de l'Église, euh, quand l'évêque Martin a pris ses fonctions, je crois que c'était sept ou quatre ans ou sept ans après, il est venu et l'évêque Martin l'a accompagné durant tout son séjour. Et il a apporté une grande bénédiction, un grand impact dans l'Église. Et la deuxième fois qu'un surveillant national, international, mondial, est venu en Belgique, c'était lors des obsèques de l'évêque Martin. Quand l'évêque est décédé, il est venu un samedi. Et généralement, à Bruxelles aussi, à part la prédication, je faisais aussi euh, le service d'ordre, le protocole et autres depuis plusieurs années. Et nous avions la responsabilité d'escorter les pasteurs qui venaient. Et moi, je ne faisais pas partie du protocole qui escortait les pasteurs, parce qu'ayant d'autres fonctions, il ne fallait pas trop accumuler. Mais bizarrement, ces jours-là, lorsqu'il devait venir, la personne qui devait euh, l'accompagner, euh, c'était le surveillant national qui devait être avec lui. Bon, on a lancé l'invitation au service d'ordre, voilà, il y a un problème. Qui accepterait d'être avec lui durant son séjour en Belgique On a lancé l'invitation, j'ai vu l'invitation, oh, normalement, ça ce n'est pas de notre niveau, et même si c'était de notre niveau, c'est le service protocole qui doit s'en occuper. J'ai répondu timidement, je crois que c'était un jeudi, Je répondis ah, timidement, Ok. en tout cas, s'il n'y a personne... Moi, je serai apte à pouvoir assurer cela. Mais dites-moi simplement à quelle heure, parce que je, je viens de loin aussi. Et le, le, le soir, on m'a répondu en disant, ok, est-ce que ça tient toujours dis, ok, ça tient toujours, moi, il n'y a pas de problème. Il ok, sois prêt, on va te dire comment faire. Il devait venir le... Um, le, le, le dimanche, il devait venir le dimanche parce qu'il venait d'Allemagne. On a notre grande université de l'Église de Dieu en Europe qui se trouve en Allemagne. Il devait venir de là parce qu'il devait consacrer euh, des, des, des, des lauréats. Il devait venir de là et passer à venir à la gare du Midi le matin. Et le, le, encore le samedi, le programme avait totalement changé. « Non, finalement, ça ne sera pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. » Je Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. » Le samedi soir, on m'appelle, on me dit, non, tu es toujours prêt. Je dis, non, oh, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Donc finalement, j'ai dû aller le prendre. D'abord, je suis passé prendre au-dessus de notre surveillant national. Il y a ce que, celui qu'on appelle le surveillant de l'Europe de l'Ouest. L'Église de Dieu est vraiment hautement structurée. Le surveillant de l'Europe de l'Ouest qui est le bishop Swift. Et au-dessus de lui, il y a le bishop Darnell qui est le surveillant de toute l'Europe. Donc c'est vraiment extrêmement euh, hiérarchisé, organisé. Donc je devais prendre le surveillant de l'Europe de l'Ouest à l'hôtel et son épouse. J'étais en train de les récupérer. Autre niveau d'autorité, donc Sion, je suis allé le récupérer. Et on est allé à la gare du Midi. Il est venu, le surveillant mondial, je l'ai pris. Et il a passé toute la journée, j'ai passé toute la journée avec lui. À un moment donné, quand il était à Bruxelles, je l'ai amené à Bruxelles pour prêcher. Quand il a fini le culte. Ok, bon, à quelqu'un d'autre devait le prendre. Le, à quelqu'un d'autre, un grand pasteur devait le prendre. Il a dit non, je ne prends personne, je reste avec lui. Il m'accompagne pendant toute la durée. On a fait toutes les causes, toute la journée ensemble. Et, voyez-vous, le Seigneur m'avait rappelé quelque chose. Il m'a rappelé et dit, rappelle-toi, depuis que l'Église de Dieu existe, il y a eu une seule fois un surveillant mondial en fonction qui est venu à l'Église de Dieu. Et qui était avec lui Le bishop Martin. La deuxième fois, il vient. Et qui passe du temps avec lui C'est toi. Comprends ces choses. Ok. Et quand on est arrivé, j'ai fini avec lui, on est arrivé à la gare du Midi pour le déposer. Je lui ai simplement demandé une chose. Euh, bishop, est-ce que c'est possible Il faut prier pour moi. Bon, à ce moment-là, tout l'anglais a pris euh, English for Africa. Ça sort hein? <rire> Donc je demandais si eux deux pouvaient prier pour moi. Ils m'ont dit « pas de problème ». Donc à la gare du midi, là, j'étais là presque à genoux, et ils tendaient la main, ils ont prié, ils ont prié, ils ont béni. Donc tout ceci, c'est pour vous dire qu'il euh, faut euh, être des gens qui comprennent les dimensions spirituelles et qui arrachent les bénédictions. Qui arrachent les bénédictions. Donc quand un surveillant national se déplace, ça veut dire que c'est une autorité qui se déplace. Donc ne ratez pas ce séminaire parce que vous allez recevoir quelque chose de fort et de puissant. Amen C'était juste une parenthèse parce que nous parlons depuis un certain temps de l'autorité spirituelle. Comme nous l'avons commencé le dimanche passé, à voir notre thème toujours, l'autorité spirituelle, et nous avons commencé à parler, c'est la saison de l'extraordinaire. C'est la saison de l'extraordinaire. Nous allons reprendre nos deux textes de la Bible que nous avons lus la fois passée. C'est la saison de l'extraordinaire. Nous avons lu Exode chapitre 3 verset 1 à 10. Exode chapitre 3 verset 1 à 10. Exode 3 1 à 10. La Bible dit, Moïse faisant paître le troupeau de Jétro, son beau-père, qui était prêtre de Madian.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 Moïse, Moïse, il répondit Je suis là. Dieu dit N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de te tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Le lieu où nous nous tenons, c'est une terre sainte. Alléluia. L'Église de Dieu en Belgique, la Nouvelle Jérusalem à Londres, cet espace est un lieu saint, est un lieu qui est sacré. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous mettons nos pieds, nous entrons dans ces lieux, nous entrons dans un lieu qui est saint, un lieu où Dieu est présent, un lieu où Dieu nous visite, Dieu transforme nos vies. Ce lieu est un lieu sacré. Il continue en disant, verset 6, il ajouta Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voyez-vous, quand je dis ce lieu est un lieu sacré, voyez il y a des gens qui sont avec nous, qui sont faits de chair et d'os, qui ont le même sang que nous, mais ils voient des choses que nous, nous ne voyons pas. Ils entendent des choses que nous n'entendons pas. Ils voient le surnaturel au milieu de nous. Alors que nous sommes assis là, il y a des gens qui voient des anges alors que toi et moi nous n'en voyons pas. Donc il y a des gens qui expérimentent des dimensions spirituelles hautes. Amen Il y a un jour, une de mes filles a dit a, a dit à sa maman, « Maman, tu vois ce que je vois ?» La maman dit, « Oh, tu vois quoi ?» Elle dit, « Maman, est-ce que tu vois ce que je vois pendant que je prêchais ?» Maman lui dit, « Je ne vois rien. » Elle dit, ben, « Je vois une lumière là autour du pasteur. Je vois une autour de sa tête et tout. Moi, je ne connaissais pas du tout. » La fille était là était subjuguée. Alléluia. Donc soyez sensibles parce que dans ce lieu, c'est un lieu qui est saint, c'est un lieu de visitation divine. Amen. Ce n'est pas un club de nuit ni un club de jour. Ce n'est pas un lieu où on fait le judo. non. C'est un lieu sacré. Amen. Ce n'est pas un restaurant. C'est un lieu sacré où Dieu est présent.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 Mon grand, je t'appelle. Tu vas faire sortir mon peuple qui est en esclavage pendant 400 ans en Égypte. C'est toi que je choisis. Tu vas les faire monter par ma puissance dans un lieu de couleur de lait et de miel. L Endroit de couleur de lieu de lait et de miel, ça veut dire une terre de richesse, une terre d'abondance. Mais il le prévient que cette terre-là n'est pas vide. Elle est occupée. Elle est occupée par les Cananéens. Les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jémosites. Ça veut dire que, quand vous irez là-bas, vous allez trouver l'adversité. Et vous devez vous battre pour les chasser. Bien aimés lorsque nous sortons, nous venons à Dieu, et nous marchons dans la vie chrétienne, l'adversité est quelque chose de normal. Ne t'attends pas dans la vie chrétienne que tout soit roux tout soit rose, que, qu'il y a des fleurs tout le temps parsemées sur ton chemin. Non, non. Il y a un temps d'adversité, il y a un temps aussi de repos. Mais l'adversité fait partie de notre vie. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde aussi d'hostilité, un monde d'adversité. Les choses que nous devons conquérir, c'est voir des choses qui appartiennent déjà à d'autres. Tu es dans un travail, tu travailles. Tu aspires à avoir une fonction haute. Mais regarde toi-même. La fonction à laquelle tu aspires, est-ce que le poste est vide Il n'est pas vide. Il est occupé par quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il faut que cette personne-là saute. Et s'il n'est pas, pas un chrétien, bon, tôt ou tard, si c'est ce que Dieu veut pour toi, il sautera. Mais au moins, le poste est là. Il est rempli par quelqu'un. Il y a une adversité qui est là. L'opposition fait partie de notre vie, mais Dieu nous garantit, malgré les oppositions et les obstacles, nous vaincrons. C'est ça la promesse, parce qu'il doit manifester sa puissance et démontrer qu'il est Dieu aux autres nations de la terre. Et c'est aussi un exercice pour nous, afin que nous puissions comprendre, apprendre l'art de la guerre. Le Seigneur a permis au peuple de se batailler avec les nations étrangères, afin qu'ils apprennent l'art de la guerre. Ils apprennent la vie de la foi qui est un combat. La vie de la foi est un combat. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, le combat de la foi. Nous allons exploiter ça une autre fois. C'était juste une parenthèse. Le verset 9, la Bible dit, « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. » « Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. »« Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Maintenant, quand Dieu dit à Moïse « Va, fais sortir mon peuple. » On a vu les différentes raisons de refus de Moïse. Quand Moïse est arrivé devant le Pharaon, il a dit « Laisse partir mon peuple. » Est-ce que le Pharaon s'est soumis directement Non mais tôt ou tard, il a dû se soumettre Parce que Dieu l'a contraint par la puissance Les signes et les prodiges Et il s'est soumis Cela ne veut pas dire Si Dieu te donne une promesse Que ça doit s'accomplir pas directement Ça peut être de façon instantanée Mais ça peut être aussi de façon progressive Mais ce qui est qu sûr La promesse que Dieu a faite Si tu demeures dans cette promesse-là Tu crois et tu la confesses Tu fais ce qu'il y a à faire Tôt tout à elle s'accomplira. Si la promesse t'a à venir, Abba dit, attends là, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi Parce que nous l'avons vu. Il y a l'adversité. Il y a des ennemis qui sont là. Et Dieu doit préparer le terrain afin que quand tu entreras, tu entres vraiment pépé. à l'aise, à l'aise. Amen. Il est le Dieu des exploits. Il continue le verset, le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites Et on s'arrête à cette question. Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir les Israélites de l'Égypte Qui suis-je Moïse demande à Dieu. Acte chapitre 7, verset 44. Acte 7, verset 44. 1 à 44. Nous n'allons pas lire tous les 44 versets, mais sinon, on peut continuer chez nous à la maison. Acte 7, 1 à 44. Acte 7, et 1 à 44. La Bible dit Le grand prêtre dit alors En est-il bien ainsi Étienne répondit Mes frères, mes pères, écoutez le Dieu glorieux. Et est apparu Abraham, notre père, lorsqu'il était en Mésopotamie. Avant qu'il habite Aaron, il lui dit « Sors de ton pays, de ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. » Il est alors sorti du pays de Chaldean. Il a habité Aaron de là après la mort de son père. ne l'a fait passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays. Pas même de quoi poser un pied. Mais il a promis de lui en donner la possession. Ainsi qu'à sa descendance après lui. « Alors qu'il n'avait pas d'enfant, Dieu a parlé ainsi, sa descendance sera exilée dans un pays étranger, on la réduira en esclavage, on la maltraitera pendant 40, 400 ans, mais la nation dont ils auront été les esclaves, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Puis Dieu lui a donné l'alliance de la circoncision. » Ainsi Abraham a engendré Isaac et la circoncis le huitième jour. Isaac demain même pour Jacob et Jacob pour les douze patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu pour qu'on l'amène en Égypte, mais Dieu était avec lui et il a délivré de toutes ses détresses. Il lui a accordé grâce et sagesse devant le pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a nommé dirigeant de l'Égypte et de toute sa maison. Or, une « Famille est survenue dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande, nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. »« Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte. »« Il y envoya nos pères une première fois. »« La seconde fois, Joseph se fait reconnaître de ce frère. »« Et l'origine de Joseph est devenue manifeste pour le pharaon. »« Puis Joseph a envoyé chercher Jacob son père et toute la famille composée de 75 personnes. » Jacob est descendu en Égypte, et il est mort ainsi que nos pères. Ils ont été transportés à Sichem, et mis dans le tombeau qu'Abraham avait acheté, a pris d'argent au fils de Amor à Sichem. Comme le temps approchait, on devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'était engagé envers Abraham. Le peuple s'est accru et multiplié en Égypte, jusqu'à ce que se lève sur l'Égypte, un autre roi qui n'avait pas connu Joseph ce roi s'est joué de notre peuple il a maltraité nos pères il lui a fait abandonner leurs nouveau-nés pour que ceux-ci ne restent pas en vie en ce temps-là aîné Moïse qui était beau aux yeux de Dieu il avait été élevé trois mois dans la maison de son père et quand il a été abandonné la fille du Pharaon l'a recueilli et l'a élevé comme son fils Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui est venue de visiter ses frères israélites. Il l'a vu comme maltraité, il a pris sa défense. Il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Ses frères comprendraient, pensaient-ils que Dieu leur donnait le salut par son entremise. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il leur est apparu alors qu'ils se battaient. Il a essayé de les réconcilier, de leur faire, faire la paix. En disant, Vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant, Qui t'a fait chef et juge sur nous Veux-tu me supprimer, toi, de la même manière que tu as supprimé l'Égyptien hier À cette parole, Moïse s'est enfui pour s'exiler au pays de Madian, où il a engendré deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui est apparu au désert du Mont Sinaï dans la flamme d'un puissant en feu. En le voyant, Moïse s'était étonné de cette vision et comme il s'approchait pour regarder la voix du Seigneur advint. Alléluia Le puissant ardent dont acte 7 parle ici. C'est ce qu'on vient de lire dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Je vous ai dit que Moïse le peuple était face à un tyran appelé Pharaon. Dieu avait averti Abraham que son peuple sera esclave pendant 400 ans, 400 ans dans un pays étranger. Mais nous dit que lorsque le temps s'est approché, Dieu s'est souvenu de la promesse et Dieu était à la recherche d'un homme qui pouvait avoir la taille, l'ossature et la position requise pour faire face à Pharaon. Dieu trouve un homme et lui dit, va, Moïse. Moïse lui dit, il y a Pharaon. Qui suis-je pour m'opposer à Pharaon Parce que Moïse connaissait Pharaon. Il a été élevé dans, comme prince d'Égypte depuis l'âge de trois mois. Jusqu'à 40 ans, Moïse était considéré comme prince d'Égypte. Il a été élevé dans la sagesse de l'Égypte. Il était puissant en force et en œuvre. Il était beau, la Bible dit, encore aux yeux de Dieu. Et il aspirait. il, est, il devait être le prochain Pharaon, le prochain roi d'Égypte. Dieu a regardé là-bas et il a trouvé dans la maison de Pharaon, un jeune homme élevé dans la science égyptienne, dans toutes les sciences, l'occultisme le égyptien, dans toute la magie égyptienne, dans toute la sorcellerie égyptienne, bien qu'étant fils d'hébreu, né de père hébreu et demeure également hébreu, mais il a été élevé ailleurs. C'est pour nous dire, bien-aimés. Que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est disponible pour tout homme. Dieu peut prendre qui il veut à tout moment pour en faire son instrument. Il a pris sur lui son roi païen pour devenir l'instrument de délivrance de son peuple. Les voix de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées aussi au-dessus de de notre. Dieu est extrêmement intelligent, extrêmement sage que vous et moi Il prépare à l'avance les choses à venir Dieu était à la recherche d'un homme Un homme qui pouvait amener son peuple à être libéré À un moment donné, à un temps donné Et Dieu est toujours à la recherche d'un homme Un homme pour accomplir ce dessein un homme pour accomplir ses voies. Et Dieu était à la recherche de cet homme pendant 400 ans. Pendant 400 ans, Dieu était à la recherche d'un homme qui pouvait avoir la taille d'un libérateur. Avant Moïse, Dieu a opéré avec Abraham. Dieu a opéré avec Jacob. Dieu a opéré avec Isaac. Dieu a opéré avec Joseph. Ces types d'hommes, pendant 400 ans, ces types d'hommes avaient disparu. Dans la maison d'Israël, il n'y avait pas de type d'homme de la taille, de l'autorité et de la position ni d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Jacob, ni de Joseph. 400 ans d'esclavage d'Israël-Égypte. Après la disparition de cette génération, 400 ans d'esclavage. Dieu n'a pas permis que le peuple soit en esclavage durant la période d'Abraham, Isaac, Jacob, ami Joseph. Mais après la disparition de cette génération, 400 ans d'esclavage, selon la promesse de Dieu, certes. Pendant ces 400 ans d'esclavage, la Bible nous dit pendant ces 400 ans d'esclavage, Israël en Égypte avait des chefs, avait des lévites, avait des chefs de famille et de lévites. Ça veut dire qu'il y avait des serviteurs de Dieu pendant les 400 ans d'esclavage en Israël, dont Aaron. Aaron était déjà prêtre avant que Moïse ne puisse le prendre. Il était déjà prêtre. Il y avait des chefs de famille pendant 400 ans. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi parmi eux un libérateur et il a été cherché dans une maison païenne, dans une maison d'idolâtres et des sorciers autres. C'est là qu'il a trouvé un libérateur. Pourquoi? Pourquoi bien-aimé du Seigneur? Prenons Heureux chapitre 4, verset 20, exode 4, verset 25. Exode 4, verset 25. Exode 4, verset 25, où nous sommes déjà. La Bible dit, Séphora a pris un silex Séphora prit un silex. Euh, Exode 4, 25. Um, ça, c'était la circoncision des enfants de Moïse. On va trouver dans... Euh, Exode chapitre 2. Chapitre 2. On va prendre chapitre 2, 24 à 25. La Bible dit ceci. Dieu a entendu le soupir. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient de son alliance. Dieu, au sein de la nation d'Israël, il y avait des chefs, il y avait des lévites dont Aaron. Mais il y avait quelque chose dont la Bible nous dit ici, je suis en train de chercher euh, ce passage-là, même dans, euh, auprès du Pharaon, je vais vous le trouver. Euh, Exode 5 Exode chapitre 5 à partir du verset 18 La Bible dit Maintenant, allez à votre tâche On ne vous donnera pas de paille Et vous livrerez la même quantité de briques Les secrétaires des Israélites Les chefs des Israélites Virent qu'on les mettait en mauvaise posture En disant Vous ne diminuerez pas le nombre de briques à livrer chaque jour En sortant de chez les pharaons ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient leur dit Que le Seigneur vous regarde et qu'il juge vous nous avez rendus au oh Dieu au oh Pharaon urgent oh de sa cour vous avez mis une paix dans leurs mains pour nous tuer Moïse revint vers le Seigneur et dit Seigneur pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour aller en ton nom Il a fait du mal à ce peuple. Il a fait du mal à ces peuples. Voyez-vous, le peuple qui était là en, Israël, en Égypte, le peuple des, des, des Hébreux, ces peuples-là, était esclave en Égypte, ça nous le savons déjà, il était esclave en Égypte. Après que les pères aient disparu, Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, le peuple se retrouvait en esclavage en Égypte. Mais il y avait une particularité de ce peuple, le peuple bien qu'il avait des chefs et des lévites, et des secrétaires des gens de leaders d'autorité, tous se considéraient comme esclaves de Pharaon. Ils se considéraient comme serviteurs de Pharaon. Le peuple élu de Dieu, Israël, porteuse des alliances et des promesses, à qui Dieu a donné la domination sur la terre. Mais les 400 ans d'esclavage les ont rendus à oublier qui ils étaient. Et à se considérer comme étant les esclaves de Pharaon. Voyez, la souffrance de foi peut être telle dans nos vies au point de nous amener à oublier ce que nous sommes. Mentalement, il s'est considéré comme esclave des Pharaons. Et physiquement aussi, il s'est considéré comme esclave de Pharaon. Dès lors que Moïse est venu pour dire que Dieu m'envoie, il ne voulait pas croire directement. Il fallait que Moïse démontre la puissance. Quand ils sont ils accompagné, Pharaon a refusé. Et il a augmenté la charge. Le peuple se retournait contre Moïse en disant, non, non, non, non, tu nous as amené la malédiction. Nous, on était bien. Malgré l'esclavage, on n'avait pas un travail aussi odieux et pénible encore. Tu es venu augmenter nos souffrances. Laisse-nous esclaves de Pharaon. Laisse-nous dans nos chaînes. Laisse-nous dans nos liens. Le peuple avait une attitude mentale qui ne pouvait pas amener Dieu à utiliser des gens qui se voient liés, qui se voient possédés, qui se voient enfermés, qui se voient esclaves. Tu vois année après année, tu es toujours possédé. Tu te vois année après année toujours avec des chaînes et des liens et des malédictions. Mais jusqu'à quand la puissance de Dieu est là, mais elle pas. Parce que dans ton mental, tu te, tu comptes, tu te vois toujours comme étant un esclave. Amen. Et Moïse était le seul, bien qu'étant hébreu, qui ne se considérait pas comme esclave, qui se considérait comme un prince. C'est pour ça qu'il a vu un homme qui tuait son frère. Il est venu en disant « Mais pourquoi vous vous battez-vous » Tellement que la souffrance était, la notion de la fraternité n'existait même plus. La nation d'Israël n'existait même plus en tant qu'un corps à cause de la souffrance et de l'esclavage. Moïse dit « Il tue le serviteur de Pharaon et son frère qui lui dit « Mais qui t'a établi chef et juge entre nous ?» Les gens à qui tu viens faire du bien, Que tu veux délivrer, Ce sont ceux-là même qui vont te faire du mal La Bible ne le dit pas Mais je suppose que si la nouvelle est montée à Pharaon Ce sont ses propres frères Qui ont donné la nouvelle à Pharaon Moïse ton prince Il vient de tuer un égyptien Tellement qu'ils avaient la mentalité d'esclave La mentalité d'esclave Notre père spirituel avait prêché Un message qui est resté Un message dans les annales Et c'était africain numéro un pour voir comment on peut sortir de l'Egypte et la mentalité d'Egypte d'esclave étant toujours en toi tu te considères toujours comme étant esclave lié et un peuple comme celui-là Dieu ne pouvait pas l'utiliser Dieu ne pouvait pas l'utiliser et il a été trouvé Moïse vous regardez, je vous ai donné un premier devoir de regarder dans toute la Bible où Moïse a prié pour être choisi par Dieu moi je ne l'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé. Allez dans la Bible de nouveau. Regardez où Moïse a dit à Pharaon que je suis ton esclave. Jamais. Lorsqu'il venait chez Pharaon, il lui parlait. Le Dieu d'Israël m'a envoyé vers toi pour te dire. Il venait avec autorité. Alléluia. Sais-tu que la même autorité, Dieu t'a donné cela Sais-tu que Dieu t'a donné l'autorité de parler à des circonstances Je vous ai dit, Pharaon était un dieu. C'était un roi divin un Dieu et face à un Dieu ne pouvait l'affronter qu'un autre Dieu. Moïse est envoyé par Dieu. Moïse dit à Dieu « Non, je n'irai pas ». Dieu se met en colère contre Moïse et dans Exode 4, verset 15 jusqu'au 16e, il dit « Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, moi je serai ta bouche ». Et avec ta bouche, je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Il parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Dieu établit Moïse comme étant Dieu face à Pharaon, comme étant Dieu face à Pharaon. Lorsque Dieu établit Moïse comme étant Dieu, cela veut dire la bouche de Moïse devient la bouche de Dieu. La bouche de Moïse devient la bouche de Dieu. Prenons 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4, la Bible dit. Partons du verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle ci les promesses les plus précieuses, les plus grandes, nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde, et que vous n'ayez pas à la nature Divine à la nature divine, l'apôtre Pierre comme l'apôtre Paul et les autres apôtres nous ont donné une révélation que en Christ, Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Comme il avait établi Moïse, comme étant Dieu, étant sa bouche, de la même façon aussi en Christ, Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Ça veut dire que le Christ tel qu'il était sur la terre, la nature divine qui était en Christ, Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné par pure grâce pour opérer sur cette terre en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant de Dieu. Autrement dit, en tant que Dieu. Amen. Mais il dit dans le psaume 82, je vous ai dit que vous étiez de Dieu, mais pourquoi, comment vous mourrez comme des hommes je vous ai dit que vous êtes Dieu. Comment vous mourrez comme des hommes Pourquoi Parce que la dimension de la divinité que Dieu a donnée à Moïse, pour opérer dans la dimension de la divinité, Dieu a dit à Moïse, « Tu prendras mes paroles, tu le mettras en Aaron, et Aaron sera ton intermédiaire. Tu prononceras mes paroles, tu prononceras mes bénédictions. » « Mes jugements, mes sentences, tu seras ma bouche. » La divinité opère en nous en tant que la bouche de Dieu. Lorsque nous voulons opérer en tant que Dieu, Dieu nous a donné l'arme pour le faire, c'est de prononcer ses paroles. C'est pour ça qu'il dira même à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement tu vas opérer dans la dimension de Dieu et j'opère dans la dimension de Dieu en fonction de la révélation que de cette parole lorsque je la comprends et je commence à la déclarer dans ma vie. Amen. Le Christ a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce que vous dites de votre vie, c'est ce qui vous arrivera. Amen. Si tu dis la parole de Dieu dans ta vie, cette parole est esprit et vie. Et tu as mandat pour libérer cette parole. Elle va s'accomplir tôt ou tard dans ta vie. C'est ça, opérer comme Dieu. Nous mourons comme des hommes, mais nous avons en nous la parole de la vie, la parole de la restauration, la parole qui transforme les choses. Alléluia. La Bible nous dit, si je continue, la Bible nous dit ceci. Dans le livre... Euh, de, de, de Deutéronome 34. Oui, Deutéronome 34. Si nous prenons Deutéronome 34, Dieu avait trouvé Moïse, un homme exceptionnel et si précieux. Deutéronome chapitre 34, la Bible dit ceci. Le Seigneur lui dit, verset 4, le Seigneur lui dit, c'est là le pays que je prémis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Il ensevelit. C'est Dieu qui enterre Moïse dans la vallée du pays de Moab, en face de beth Personne ne sait où ça tombe jusqu'à ce jour. Dieu, Moïse, était tellement précieux aux yeux de Dieu. Dieu lui-même, a enterré Moïse Des versions même disent que Moïse n'est pas mort Mais il est mort puisque la Bible dit qu'il mourut Mais Dieu veillé à l'enterrer Et Dieu a fait en sorte Que là où il a enterré Moïse Que personne ne sache où il a enterré Deuxièmement Le livre de Jude Chapitre 1er verset 9 La Bible nous raconte une histoire Que l'archange Michael S'est disputé le corps de Moïse Avec Satan le corps de Moïse était tellement précieux, même Satan voulait arracher ce corps, avoir ce corps. Pourquoi un homme peut devenir autant précieux devant Dieu Et même Satan voulait arracher ce corps. Pourquoi Parce que cet homme a été la bouche de Dieu. Cet homme a marché avec Dieu et a prononcé les paroles de Dieu. Il a cru il était le seul à croire à Dieu, parmi des milliers et des milliers de peuples, le seul pendant 400 ans à se lever et croire en Dieu. Je te le dis, bien-aimé du Seigneur, quel que soit ton âge, ton âge physique ou ton âge spirituel, si tu prends au sérieux la Bible, cette parole, tu la mérites nuit et jour et tu crois que ce qu'elle dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Bien-aimé du Seigneur, tu ne comme la prunelle des yeux de l'éternel Il commencera à t'utiliser Comme tu ne le sais pas Comme tu ne pas imaginer Il fera même ta publicité Parce que Dieu honore les gens qui honorent sa parole Il est derrière ses promesses Pour les accomplir Dieu a trouvé un homme à la taille du pharaon Un homme qui allait déclarer ses paroles Exode chapitre 2, versets 24 à 25. Exode chapitre 2, la mélange sans l'onction pour prêcher. Alléluia. Exode 2, 24 à 25. La Bible dit, Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et ils sut. La Bible dit ceci. Dieu entendit. Dieu se souvient, Dieu regarda. Il suit le souffrance du peuple. Mais pendant 400 ans, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu ne t'es pas souvenu. Oui, Dieu a entendu, mais ne pouvait pas agir parce que la promesse de 400 ans le bloquait. Alléluia! Dieu peut te promettre des choses, mais qui ne vont pas s'accomplir du jour au lendemain. C'est peut-être à 10 ans. Tu peux tout faire. Tu peux aller voir un hein? prophète. Il peut prier pour toi. En imposant les mains. En imposant les pieds. En te couchant sur toi. Je vois même maintenant, quelqu'un qui est assis sur la tête de quelqu'un. Ah, vraiment. Alléluia. Amen. On, on te fait manger des serbes. Vraiment. Alléluia. Peuple de Dieu, un prince, une princesse de Dieu, à l'image de Christ, tu vas accepter de telles choses. Et après qu'on l'ait fait, rien ne change. Parce que quand Dieu dit 10 ans, c'est dix ans. Tu peux monter, tu peux descendre, c'est dix ans. Mais dans ces dix ans-là, la manière dont tu vas être avec lui, il va te former. Afin que quand les dix ans seront accomplis, quand tu entreras, c'est pour régner. C'est pour régner. Ne prenez pas de regard, s'inquiète attachez-vous à Dieu, même si ça ne vient pas, je sais qu'un jour ça arrivera, continuez à déclarer les promesses de Dieu, mais ne va pas voir les mandonas. vous savez les mandonnes, au Congo c'est des femmes qui s'habillent en rouge, qu'il mettait le histoires, la rouge, comme des maquillages rouges. Alléluia! Quand tu viens, il vient chez toi. Et il portait des torions, des, des choses, euh, des torions, comme des, des, des, on dit des, des claquettes, comme des claquettes autour de la hanche. Quand il vient, comme quand le serviteur de Dieu, le souverain, entrait dans le sang de sang, il portait également des torions, signe qu'il est là, il est là vivant. Et aussi, ils viennent comme ça. Quand ils vont consulter leur maître Satan, ils ont aussi des torions. Et quand ils viennent, elle tremble, elle a trop de Elle te délivre. Ne va pas boire les mentons. Non. Tu vas lier ta vie. Attends, Dieu. Attends. Si tu as fais commettre des choses, faire agir, tu n'as pas agi en fonction. Réponds-toi et attends. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Dieu se souvient. Parce que la prophétie d'Abraham devait s'accomplir. La promesse d'Abraham a fermé les yeux de Dieu, bouché ses oreilles, fermé ses entrailles et détourné les regards d'Israël, son prince. Pendant que eux pleuraient et criaient, Dieu ne regardait. Il dit, il, mais ils crient. Mais dans leur cœur, ils se disent, nous sommes esclaves de Pharaon. Je ne peux pas utiliser un peuple comme ça. Qui vais-je utiliser Dieu a localisé Moïse. Il a téléchargé, il a télécommandé sa vie. Pendant les 40 ans chez Pharaon, Dieu avait le regard sur cet enfant-là, le regard sur cet enfant-là, à telle enseigne que même quand il a fui chez Madian, bien-aimé du Seigneur. Le Pharaon, à ce moment-là, l'Égypte, était la première puissance sur la terre. Pharaon pouvait envoyer des gens pour poursuivre à Moïse, le chercher sur toute la terre et le trouver. Il avait assez d'appui et assez de force et d'alliance. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que quand Dieu trouve un homme, non, l'homme devient la prunelle de ses yeux. Dieu le préserve. Dieu le garde. Dieu le sécurise. Celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant repose. Celui qui habite sous les ailes du Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je mis à l'éternel mon Dieu, le Dieu en qui je mis mon espérance. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas. Que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Je verrai de mes yeux la rétribution de mes chants parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et Dieu est avec toi C'est ce qu'il a dit à Moïse Moïse je te connais Bien aimé du Seigneur Qui a donné à Moïse le nom de Moïse C'était la princesse d'Égypte Une magicienne, une occultiste Qui appelait Moïse, Moïse Quand Dieu est venu le trouver Il a appelé Moïse Ne change pas ton nom Oh mon nom m'a donné ça Joséphine Charlotte Kingdon. elle est porteur des malédictions familiales. Ne change pas ton nom, reste avec le même nom. Parce que quand la grâce de Dieu vient sur toi te localise, aucun nom ne peut empêcher que l'on perde notre vie. Aucun nom ne peut empêcher que l'on père notre vie. Pourquoi vous réduisez la puissance de Dieu Église Pourquoi vous réduisez notre Dieu à des émulettes, au niveau de l'homme Il est Dieu, il est tout puissant. Il dit, Moïse, je te connais, mais je ne suis rien, qui suis-je Il dit, je suis avec toi. Va dire à Pharaon, libère mon peuple. Va dire à Pharaon, je suis avec toi et je fais de toi Dieu. Je fais de toi Dieu. Ça veut dire que tu es mon libérateur. Tu vas libérer mon peuple du jour du Pharaon, du jour de ce tyran. Tu vas le libérer. Dieu était à la recherche d'un homme. Dieu a tellement qu'il était à la recherche d'un homme. Lorsqu'il trouve, la Bible dit dans Exode 33. Exode 33 verset 11. Exode 33 verset 11. La Bible dit: Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il le revenait au camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué fils de Noul, ne bougeait pas de l'intérieur de la terre. Dieu a tellement trouvé un homme. Ce qu'il n'a jamais fait avec Abraham, ni avec Joseph, ni avec Isaac, ni avec Jacob, c'est Ce de parler avec un homme face à face. Mais pour Moïse, Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son fils-à-vis. Dieu a élevé Moïse au niveau de sa divinité, afin que Moïse n'ait pas peur de Pharaon. Comme j'ai vu Dieu, je parle à Dieu. Qui es-tu Pharaon il peut se présenter devant Pharaon. Pharaon avec toute sa cour. Vous voyez, il y a certaines personnes quand tu le vois, rien que le fait de le voir, tu es intimidé. Tu vois son apparat, tu vois sa maison, tu vois sa voiture, tu vois ce qu'il est. Qu est Directement, tu es... Dieu se montre à Moïse pour dire, hein, comme tu as vu l'extraordinaire du buisson ardent, tu as vu ce que je suis. Maintenant toi-même compare avec Pharaon. Quand il vient devant la cour de Pharaon. Pharaon lui montre son vaste. Moïse lui dit, j'ai vu mieux que ça. J'ai vu le sanctuaire céleste. J'ai vu le trône. J'ai été au troisième ciel. Je l'ai vu. Maintenant, vous savez bien le ce qu'il avec ces yeux-là. Ces dieux-là qui parlait à Moïse de loi face à face. Il habite en toi et en moi. Ce que n'avait pas Moïse, nous, nous l'avons. Il habite en nous. Il habite en nous. Il s'est fait de ta taille. Si tu mesures un mètre 75, il est en toi. Tu mesures un mètre 65, il est en toi. Tu mesures un mètre, il est en toi. Tu mesures deux mètres, il, de mètre, il est en toi. Il vit en toi. Et il t'a donné la parole de la réconciliation. La parole de changer les choses. Et il a dit plus. C tous ceux qui sont nés avant Jean-Baptiste, il n'y en a aucun de plus grand que lui. Mais tous ceux qui sont nés après lui sont plus grands que Jean-Baptiste. Dieu a Je dit, malgré que j'ai lévé Moïse en autorité, mais Moïse n'est pas égal à Jean-Baptiste. Maintenant vous, regardez Jean-Baptiste, tout ce qu'il a fait, il a été précurseur de mon chemin, il l'a ouvert. Mais vous, dans la nouvelle alliance, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Autrement dit, vous êtes plus grand que Moïse. Il nous a fait asseoir en Christ, dans le lieu céleste, à la droite de sa majesté. Nous faisons partie du conseil divin. Nous pouvons opérer dans la dimension de Dieu. Avec cette parole, la Bible, les promesses de Dieu. Pharaon était un homme divinisé. Oh Dieu, Dieu est aussi à la recherche d'un homme comme Dieu. Pendant ces 400 ans, Dieu forme un homme de taille à s'opposer à Pharaon parce que Pharaon était un trône. Troisième niveau d'autorité, Dieu élève également un homme du même niveau d'autorité. Moïse était un homme exceptionnel. La Bible nous dit dans Deutéronome 34, 10 à il ne s'est plus levé en Israël de prophètes comme Moïse. Dieu <rire> dit. Il ne s'est plus levé en Israël de prophètes comme Moïse en Israël. Mais Dieu a fait lever dans le monde plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si les juifs peuvent le repousser, il n'y a pas de problème. Vous savez, Moïse, mais dans le monde, il y a plus grand que Moïse il y a Jésus. Et c'est Jésus-là, hein? il habite en toi, il habite en moi. Et tôt ou tard, Israël reconnaîtra que celui, le véritable Moïse, c'est celui, le Messie. Voyez, lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible a dit dans le salon sur la montagne. Il est monté dans la montagne et il a commencé à dire les béatitudes. « Heureux le pauvre en esprit. » Pendant qu'il le disait, il descendait de la montagne. « Je vois mon Seigneur avec sa robe blanche, sa robe longue, avec prestance, et toute la beauté et le clin du maître. »« Il est heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. »« Mon maître, il parlait doucement, parce que de voir quand tu as beaucoup d'autorité, » Tu n'as pas besoin de crier fort. Nous nous crions de fort, fort, fort, parce que l'autorité à un certain niveau, lui il parlait calmement. Alléluia. Il parlait calmement, très calmement. C'est qu'il était en train de faire comprendre au peuple d'Israël. Moïse, avant d'avoir la loi, il est monté 40 jours et 40 nuits. Il est descendu avec la loi. Moi, je suis monté aussi sans faire 40 jours et 40 nuits, mais j'étais dans le désert. Et je descends avec une loi, une loi nouvelle, la loi de l'amour. Comme Moïse vous a donné la loi, moi, je vous donne une loi nouvelle. Aimez vous les uns les autres. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. Bénissez ceux qui vous maudissent. faites du bien ceux qui vous maltraitent. Je suis le nouveau Moïse. Mais le peuple d'Israël n'a pas reconnu. Mais il nous dit, à tous ceux qui l'ont reconnu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui s'en est ni de la chair ni du sang, mais de la puissance et de la volonté de Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis, bien-aimé. Je ne suis pas en train de faire la propagande de Jésus. Non, je suis en train de te donner, à la Bible, t'annoncer la Bible, la parole de Dieu. Je ne suis pas dans une campagne d'élection pour te dire choisis Dieu. Mais lui, Dieu, non, il n'a pas eu besoin que quelqu'un le dise. Il est Dieu et il en sera ainsi. Là, je suis en train de te révéler la grâce qui t'a été accordée d'être en lui et d'opérer dans ses dimensions. Par le circonstances de la vie. Par le circonstances de la vie. Même si elle ne bouge pas aujourd'hui, de tout ou tard, elle bougera. De tout ou tard, elle bougera. Par le circonstance de la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. La papa. Les baïdés, la boussée. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, bien-aimés du Seigneur La papa. Prie au monde, prie au monde. La papa, papa. Par le circonstance de la vie papa ba papa mais pas pas les tes de ça. Nous parlons circonçant de la vie. Nous parlons circonstant de la vie. Montagne, toi qui se lèves devant nous, tu seras aplani. Toi qui te lèves devant le peuple, tu seras à Tu seras à Tu seras à Tu seras à Tu seras à Tu seras à Tu seras à plani. Réteur nos yeux. Nous verrons la rétribution des péchants de nos yeux. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons l'accomplissement des promesses de l'éternel. Nous toucherons l'intouchable. Nous verrons l'invisible. Et nous triompherons. Nous régnerons sur cette terre. Nous démontrerons sa puissance. Nous démontrerons son autorité. Nous démontrerons sa gloire. Parce qu'il nous a établi comme tel. Il nous a établi comme tel. Il nous a établi comme tel. Il nous a établi comme tel. Au Père dans la dimension de Dieu, au Père dans la dimension de Dieu, prononce les paroles de Dieu, prononce les promesses de Dieu, prononce les promesses de Dieu, prononce les promesses de Dieu. Papa papa, ça, caradosa. Papa c'était il y a, mamassa, les papapa, les Papa papa, c'était la papa il n'a que la densité des Égyptiens que vous voyez. Aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. La papa papa. les papa papa. Que les portes s'ouvrent. les papa papa que les portes s'ouvrent bababa, les papa papa les papa papa les papa papa les papa papa que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus les papa les papa papa les vosetés les papa papa les beaux la papa papa je parle à la vie je parle à la vie tu ne tueras pas la fille de Dieu tu ne tueras pas le fils de Dieu il triomphera de toi il triomphera de toi il, il entrera, de son héritage, et vivement les promesses de Dieu. « Ma papa papa, le papa les le posséde, le papa papa, le posséde te kelia. »« Oh, merci, Jésus. »« Oh, merci, Jésus. »« Le quereiro doce, le manteke te menti maika, le manteke te maikero doce, le kereiro doce te le manasse. Le papa papa, le papa Baba, Sainte, le lion de la tribu de Judas. je parle à la vie, je parle à la vie, je domine sur toi, je domine sur toi, je parle au Satan, aux œuvres des ténèbres, aucune influence dans la vie du peuple de Dieu, nous sommes une crise d'influence. Nous sommes une église d'influence, nous sommes une église d'influence. Nous sommes le de la terre, la lumière du monde. Nous sommes une église d'influence, nous sommes une église d'influence. Nous appelés à régner dans les ténèbres, appelés à régner dans cette vie, appelés à régner dans cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de l'oréka de Jésus. Ikea, nous aussi. ta papa, Ika. Ira, papa, parle, parle encore, parle. Ne te laisse, tais pas. Ne te tais pas. Tu connais ta situation. Mieux que quiconque. L'onction est là, l'onction est là. Parle, parle, parle. Parle, parle, choses l'onction est là, l'anxiété est là, l'anxiété est là, que les barrières s'écoulent, que les barrières s'écoulent, que les forteresses s'écoulent. Au, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. l'onction est là. ton autorité. Dieu. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Au nom de Jésus. Exerce ton autorité. Au nom de Jésus. Exerce ton autorité. Au nom de Jésus. Ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ça. nous ça, c'est ça, c'est Jésus, nous nom de Jésus, nous nom c'est ça, c'est ça de ça, au de Jésus,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 Et nous ne nous laisserons plus aller aux circonstances de la vie, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Amen. Merci Jésus. Christ est le même, Christ est le même, hier aujourd'hui, il est le même, éternellement, il est le même, il est le même, oh, il n'a pas changé. Celui qui dévore Et j'ouvrirai les églises des cieux Fais que ton peuple n'ait pas besoin Seigneur de gloire D'avoir des difficultés financières Fais que l'argent ne soit plus un problème Pour nous Seigneur Que l'argent ne soit plus un problème Pour ton église Ni pour ton peuple Car l'or et l'argent appartiennent Au oh Dieu Élève une nation prospère Élève un peuple prospère élève un peuple prospère au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus que la pauvreté soit brisée au nom puissant de Jésus que les jours de la pauvreté du monde soient brisés au nom puissant de Jésus et que la bénédiction d'Abraham la bénédiction de père Isaac Jacob Joseph puisse se manifester à la nouvelle Jérusalem, à l'antenne, dans la vie de ton peuple, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà, nous allons encore chanter pendant quelques minutes. Alléluia. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne suis m'a Mais je n'ai plus rien à craindre. Kayaoué m'a dit Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie qui m'enseigne Je suis dans l'émotion. Kayaoué m'a dit Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense, je sais dans l'émotion. Car la vie Nous sommes dans la joie. Une joie immense, je sais dans l'émotion. Car la joie Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte du jour. Je peux demander s'il y a des personnes qui sont nouvellement au milieu de nous. Moi, j'en connais une spécialement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est nouveau au milieu de nous? Je n'en vois pas sauf une. Alléluia! Amen. Voilà, nous accueillons Mamie. C'est une joie de vous recevoir aujourd'hui pour la première fois au sein de l'Église. La Nouvelle-Jérusalem à Londres, l'Église de en Belgique. Donc vous avez connu les balbutiements et voilà toutes les épreuves. C'est la maman de Maman Fabienne, c'est ma, ma belle-maman. Voilà. Amen. Euh, Amen. Je vous dire, je vous que, vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous savez, c'est votre maison. Amen. Amen. Voilà. S'il y a personne d'autre, juste les communiquer, je rappelle, nous avons la réunion tout à l'heure pour les ouvriers. On essayera d'aller vraiment vite spéciale euh, consécration et séminaire. La semaine prochaine, nous n'avons pas acheté 19 la semaine prochaine ni le merc le lundi puisque les dames, vous serez à Liège à la, à la journée nationale de femmes. Demain à Liège, euh, ça sera à partir de 9h, euh, 10h. 10, 10, 10. 10. Normalement, les femmes de l'Andenne, il y a un point de ralliement devant l'église, un point de rencontre. Oui encore parler. Ok, vous serez tenu au courant. Donc si toi également tu veux venir, idéalement va directement à Liège. Va directement à Liège et on va se retrouver là-bas. Au cas contraire, si vraiment exceptionnellement euh, il faut que tu viennes avec nous, euh, si tu es véhiculé, viens avec ta voiture. Si tu n'es pas véhiculé, viens quand même devant l'église, mettons vers 9h15. Euh, dans ces zones-là, et on va partir ensemble. Mardi, nous n'avons pas non plus acheté 19 pour nous permettre de souffler et de préparer le séminaire qui commence le mercredi de 19h à 21h, jeudi et vendredi. En tout cas, je vous demande d'être là plus tôt afin de chauffer la marmite de la prière. Alléluia Si on peut être là au plus tard à 19h pour être dans la prière, ça sera que, mais bien, parce que nous recevons des, des, des invités, des personnes qui viennent de loin. Alors, comme on dit dans le jargon, équipe épolatée. Alléluia Jusqu'au bout, Amen. la marmite doit chauffer. Amen. Amen Et le samedi, là, on se retrouve pour notre consécration, la journée de consécration. Nous avons besoin des mains, des mains à partir de 14 heures. Si tu peux libérer ton temps à partir de 14 heures pour venir ici, pour aider... À l'installation de chaises, nous attendons euh, à, aux dernières nouvelles. Nous avons déjà euh, presque 100 invités, 100 invités en dehors de nous, Landel. Il y a déjà 100 invités qui ont confirmé. Donc si nous comptons, nous, on avoisine les 150. Donc euh, on a commandé, on aura un total de 170 chaises qui doivent être euh, mises ici. Ils doivent être mis dans la salle principale, dans la deuxième salle, dans la troisième salle et éventuellement aussi dans l'autre salle. Et c'est des chaises qui vont être habillées. Il y aura une décoration ici. On va transformer la, les pièces. Donc on a vraiment besoin de main-d'oeuvre. Alléluia On a besoin de main-d'oeuvre pour les courses par-ci, par-là. Les courses sont, quasi, sont quasiment faites. Les mamans sont formidables. Elles, hier, elles étaient au four et au moulin. Amen, en tout amen, cas, que amen, le Seigneur vous soutienne. Amen, amen. Alléluia, amen. alléluia. Voilà, en tout cas, soyez au rendez-vous et le vendredi, le vendredi, on est là à partir de 14 h et le samedi, ça commence à 16 h Les portes de l'église sont ouvertes. Mais je vous demande, en tout cas, d'être là plus tôt. Ça ne pourrait être que meilleur. Comme c'est nous qui invitons et qui recevons. Nous devons céder les meilleures places aux autres. Alléluia. C'est la règle de l'hospitalité, le meilleure place aux autres. Et voilà, c'est notre église. Approprions-nous l'église et mettons les gens à l'aise, comme vous avez déjà la spécialité de le faire, de mettre les gens à l'aise. Vous êtes un peuple merveilleux et extraordinaire. Alléluia. Voilà, depuis le 29 octobre, l'église a. Demain, l'église aura un an. Demain, le 1er novembre, nous totalisons un an d'existence de l'église. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Normalement, demain, à la journée nationale de femmes, il y aura une surprise. Notre équipe de louange, je crois qu'il y aura une surprise pour l'équipe de louanges. Donc, soyez présents pour soutenir nos sœurs de louange. Elles vont conduire pendant un temps la louange. Alléluia La louange nationale, ça va être conduite pendant un temps par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 Bon, que le Saint-Esprit t'inspire simplement. Amen. Voilà. Bon dimanche à tout le monde. Yeah. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Louons, louons. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Go away!